Je suis avec Jacques Laberge, coach et formateur en gestion des ventes. Jacques, est-ce que tu peux nous parler de l'importance pour les entreprises d'une stratégie d'intégration? Écoute, c'est essentiel, Richard. Une entreprise qui est structurée doit absolument avoir un plan d'intégration. L'intégration est importante pour tous les employés, particulièrement en vente, parce qu'en vente, on s'entend que ça demande beaucoup de choses. Un plan d'intégration, ça peut durer, pour un représentant des ventes, dans un domaine un peu plus complexe, jusqu'à 18 à 24 mois. En clair, le, le plan d'intégration doit prendre en main le représentant dès qu'il rentre la première journée à l'heure zéro et d'avoir l'autonomie nécessaire pour faire son travail de façon hyper professionnelle en dedans de 24 à 18 mois. Par contre, un plan d'intégration, ce qui est intéressant, c'est que souvent en dedans de 6 mois, tu vas le rendre vraiment performant. Tu vas continuer à faire ton plan, mais en six mois, tu es capable d'amener quelqu'un si tu l'intègres bien à être performant au ton organisation. Bien, merci. Et Jean, quels sont les impacts d'une stratégie d'intégration réussie? Écoute, ils sont majeurs. Un, sur la retention de ton personnel. La première année, tu vas sauver 25 des gens qui vont passer en travers le défi de la première année dans ton entreprise. Sur trois ans, ton taux de retention peut aller jusqu'à 69 Ça veut dire qu'il y a sept personnes sur dix qui vont rester s'ils sont bien intégrés à ton organisation. Et, aussi important, sur le plan financier, il est prouvé, il y a des recherches qui démontrent qu'après un an, les gens qui sont intégrés, coachés, vont aller chercher jusqu'à 11 plus de ventes et de profitabilité pour leur organisation que des gens laissés à eux-mêmes. Et Jacques, finalement, est-ce que les entreprises peuvent faire appel à ton expertise pour valider leur plan d'intégration? Écoute, Évidemment, parce que ça fait partie de la valeur ajoutée qu'une entreprise a, doit donner à ses employés. Et c'est le genre d'intervention que nous faisons en l'entreprise pour les aider à... Comment dire, se donner des facteurs de différenciation et développer des compétences clés au sein de l'organisation. merci beaucoup. Un plaisir, Richard, merci.